Derrière Gain J'espère qu'il va lui latter la gueule à Jones. Mais après c'est compliqué hein. J'en rêve les gars J'en rêve qu'il le dépasse euh, Où est-ce qu'on va pouvoir voir ça les gars Cette nuit il va falloir prendre un abonnement quelque, quelque part C'est quoi ce bordel Ça passe à travers les, les gars Ma sensi était à 800 au lieu d'à 400. Et regardez. <rire> est-ce que vous avez vu où est-ce est qu'il tire C'est quoi, c'est la radio RMC Aberrant, aberrant GMK. Ah, un stream le coup sur Twitter. Bah enfin, non les gars, mais je préfère crever que regarder un stream de ça. Là il faut regarder le il faut regarder le truc professionnel les gars, là c'est le moment de payer, hein. c'est un truc historique Je peux me tenir ça mon ref Il a trouvé ça mec Lui, euh, dans la catégorie FDP, il fait pas semblant. Le seul moyen de one shot. C'est une flèche dans la tête. Hostile dans la zone. Attention, le drone qui non, c'est par power. Ah, c'est pour les 100 bits, c'est ce sport quoi. Oh oh oh, oh, oh, oh. oh. qu'est-ce que ça raconte les gars Qu'est-ce que ça nous raconte là chat Ils sont où les brigands Ah c'est bon, je l'ai repéré, je l'ai repéré, je l'ai repéré. Comment est ce qu'il a fait pour disparaître Alors là les gars sur de la chasse à l'ours j'ai aucune idée de la retomber j'ai aucune idée de beaucoup de choses euh... on demande un survol de reconnaissance reçu, on est arrivé sur zone en cours Objectif principal terminé. Toutes les cibles ont été neutralisées. ça chie l'arbalète en vrai C'est pas la meilleure arme hein. J'essaie de trouver du méchant les gars J'essaie de me balader dans des zones un peu ghetto Allez on va se balader les gars Je sais pas trop où ça Flèche là dans le, dans le pneu. Y'a qui c'est qui avait vu la flèche dans le pneu Y'a Kirikou qui m'a tiré dessus, les gars. Vous vous rendez compte, les gars, de la distance que j'ai parcouru avec cette voiture pour essayer de trouver du monde là près de votre position. se rapproche et nouvelle zone de sécurité Ouh, chat Ouh Première game de la journée, chat Un ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. De... Attends, pour toi, deux. C'est le modèle. Toma Cible éliminée T'as suivi un peu la compète qu'on ouais, a fait chaud. du coup Bien sûr Bien oui. sûr Ah, il c est, est chaud, Itz, hein Bah, il est bien bien chaud hein. Il est gentil en plus, hein. ouais, c'est ça, c'est qu'il se prend pas trop la tête Non, il se la pète pas plus que ça ou quoi, il est gentil, c'est un bon petit gars, tu vois Moi j'ai bien aimé Il a pris 6000 followers en. Euh, <rire> en l'espace de deux jours Bah, les ultras, s'il valide, gros, euh, il valide <rire> tu m'étonnes Tu as joué quoi du coup là suis avec un petit shotgun et, euh, et une MP7, mais euh, je vais changer, je vais essayer de jouer à l'arbalète, je vais jouer qu'avec des armes fun aujourd'hui. Ça marche En fait je m'en fais plus pour moi que pour toi hein. Sur moi ou quelque part, y'a un mec L'autre est au dessus de toi, il tombe Oh ça est pas un il y Y'a le Norbi il m'a explosé En face Sur toi, il est à l'intérieur. S'enfuit. Et je bosse pour une société qui fait des ponts suspendus. Des ponts suspendus Bah, tu vois le pont de milieu Ouais, très bien. Et même. bah, ce qui, qui tient les câbles, c'est toi qui fais. Exactement. Ça, ça c'est marrant ça. Ok, poulet. si, y'a un mec, y'a un mec. Il est crack, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. C'est pas grave. Tu les tu les deux. Ah, je ça. De la Alors, casse Arba P5. Ah ah ah ah ah ah la ah ah ah ah ah ah là ah <rire> dans la zone des opérations. <rire> ah ah Non ça joue chill, je parlais pas autrement C'est vrai, c'est vrai Attends mais il est où l'hélicoptère frérot Comment est-ce hein qu'un hélico peut être sous terre Je peux te le finir Ouais Vas-y Y'a son pote qui est juste derrière Elle est forte l'arbalète, Bah ben, one shot pas. Elle est pas très forte, ben, elle est rigolote les gars. Après on a aucun feeling en touchant dans la tête ou ah, quoi. Ça, a fait... Mal fait Ça fait même pas de bruit, y a pas de bruit de crack c'est c'est aseptisé comme. Mais euh... mais en soit tu peux tu peux quand même tenter des trucs et mettre un peu de difficulté dans pas le sur jeu. La il y a un shotgun enflammé, ça peut pas faire de mal, tu vois. Ouh. C'est au-dessus de toi Chau T'es compte qu'il... Tu peux le tuer gros Non tu peux pas Tu l'as explosé Non pas encore Non Gab, au charou J'ai mis des mines sur lui Fais gaffe J'ai vu, j'ai vu 2 contre un poulet, si tu veux qu'on lui mette un shot, un shot gelou, j'ai deux paras. Au dessus. Attends, laisse moi, laisse moi. Non. Oh, pardon. Laisse le beau jeu quand on en devient comme ça. Comme ça, on peut rigoler. Vas-y, ça marche. Bien joué, poulet, en tout cas. Ça va 26 kills, les gars. 26 kills.